Bonjour tout le monde, bienvenue, bon réveil ici Jake sur evason Studio, on va continuer l'aventure sur Kirby Star Allies. On va débuter le monde 3, le monde 3 est un poil plus long que euh, les mondes 1 et 2, et je sais que le monde 4, en termes de niveau, voilà, le, le monde 3 je crois qu'il y a 9 ou 10 niveaux, le monde 4 il y en a 18, Voilà, comme ça au moins on est au courant. Je me suis un peu renseigné sur ça, C'est donc demain matin, ça va être un peu plus long. Bonjour le chat, bonjour Wedgeos dans le chat qui était présent depuis une demi-heure déjà dans le chat. D'accord. Bonjour Robert dans le chat, il faut toujours saluer Robert, c'est important. Bonjour VDI Napta dans le chat, comment allez-vous tout le monde Est-ce que vous êtes bien réveillé ou alors est-ce que vous n'avez pas dormi Vu l'heure qu'il est, c'est normal, il est 7h30 du matin. On commence la journée tranquillement. Euh, je voulais vous dire un truc que j'ai remarqué hier en fin de stream. Euh, juste en, vraiment au moment où j'ai coupé le stream vous voyez il y, y, y a des choses derrière là à gauche du bouton caméra donc des, des cinématiques il euh, y a quelque chose quoi je ne sais pas des bonus supplémentaires je pense et là à gauche de héros de la frappe sidérale il y a des ombres encore il y a un nuage, il y a une flamme et il y a quelque chose je ne sais quoi ça a l'air d'être des modes de jeu différents je pense mais je ne sais pas quoi non plus donc en gros, euh, pour le, le 100% du jeu, pas que du 100% d'histoire, vraiment 100% du jeu, il bah, y a encore des choses à faire. Voilà, je pense que c'est ça. Mais bon, pour l'instant aujourd'hui, on se préoccupe du monde 3 de Kirby Star Allies. Monde 3 qui s'appelle le bastion des ombres, le fort Jamal. Bah c'est juste le fort Jamal en fait. Ça a l'air d'être très dark, d'être très euh, très maléfique. On va voir. Oula oui, c'est même euh, rouge bordeaux sans, sanglant, c'est euh, du vampire peut-être. C'est du Castlevania, ça y est, on a changé de jeu. On n'a jamais fait de Castlevania sur la chaîne, Tiens, ça, ça me fait penser. Alors quavons nous, ici c'est quoi ce monde hein. Qu'est-ce que c'est que ce monde Ah, ça a l'air... C'est un monde à étage. Au-dessus d'une sorte de volcan galactique. Très bien. Eh bien, c'est parti pour la voie de la barbacane. Je sais pas à quoi m'attendre. On va voir. On n'oublie pas les grandes pièces de puzzle et on essaye de trouver les interrupteurs secrets. Oula, ça, ça... c'est la chute, là. Alors, comment on joue déjà On saute on aspire, sauter, aspire. Ça s'aspire, ça. Non pas du tout. Voilà, lui je est aspiré. Mais ça me fait penser à des.. Ah oh, comment ça s'appelle Des personnages de Smash, mais je me souviens plus comment ils s'appellent. Mince Ah c'est des jeux que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, bon je m'en souviens plus. Je pense pas qu'il y ait des choses en bas. Là il y a quelque chose par contre, une baguette, très bien, la petite baguette du petit déjeuner, là on a un crâne, il est sympa ce pouvoir en vrai, il est plutôt pas mal, c'est intéressant, mais il n'y a rien là-haut. fouiller hein. faut pas rater quoi que ce soit ah bah tiens une petite pièce de puzzle l'amitié par le pouvoir de l'amour et l'amitié la vérité alors si vous voyez des choses de passage secret que je ne le vois pas signalez le à ah, faire attention il y a un pic il y a un pic j'ai dit faut faire attention De plus il n'y a pas d'habit non plus, par contre il euh, y a peut-être un truc là bas, non plus, bon il n'y a jamais de truc sur la droite en fait, ok, là il y a un interrupteur, ah ah, ah non, Je peux me téléporter, c'est bien. L'amitié, voilà. Tiens, prends un bout d'amitié dans la figure et rejoins mon équipe. Il y a des gens qui lancent des Pokéballs, moi je lance des cœurs d'amitié. Pour lui ça fonctionne Pas du tout. Il y a encore quelque chose là-haut Non, on descend. Il n'y a rien. Oh là là Attendez. Non, il y a un câble à allumer, d'accord. Ouais, c'est ça, il y a une prise électrique. Vite, on descend. Voilà, puzzle sur 20, c'est bon. On monte. Là-haut. De nouveau un passage. L'amitié Voilà, donc maintenant j'ai un bonhomme de neige, un cow-boy et, euh, et Wally. Un Wally avec un yo-yo. J'espère que je rate rien. C'est le genre de niveau où on peut vraiment rater des choses très facilement. Faut faire attention. Faut faire très très attention. Oh Je te veux dans mon équipe. Euh, Quoique l'autre fois je me suis fait avoir. Donc on ne sait jamais. On va pas le prendre. D'accord. Est-ce qu'il faut revenir en arrière vu qu'il y a le plafond qui est descendu l'impression d'accord ça n'a servi à rien il m'a mais il m'a viré le pouvoir d'accord on faut vraiment s'en méfier cette chose Du et une vie supplémentaire d'huile d'huile avec la tarte à la fraise il y a rien derrière oh la grosse pièce de puzzle d'accord elle était un peu gratuite hein. elle était pas cachée elle était vraiment elle était gratuite maintenant il me reste peut-être à trouver un gros interrupteur Il y a une pièce de puzzle ici, on l'a vu. Voilà. Allez, on s'en va. Oh non. Ça j'ai dit que je le fais pas à chaque fois. Je me suis déjà fait avoir, ça j'utilise pas. Tac, araignée. Ça peut être dans les amis ça ou pas Oh oui, trop bien mais oui, c'est l'araignée. C'est vrai. Euh... À la place de... du yo-yo. Oh, ça, par contre, j'aime pas. Ah non, ça bouge pas. Bon, d'accord. C'est la fin du niveau. Sérieux. C'est une grande porte, par contre, c'est étonnant. Il y a un boss. Direct là, premier niveau, boss. Oh oh, les ennuis commencent. Deux rats. Donc eux, ils sortent d'Animal Crossing. Bon et côte. Oh la vie qu'ils ont C'est pas trop ce que je fais, hein. Il a dit coucou là-haut là, on l'a vu. Et en fait, ils font rien à part traverser la route et moi je les agresse là comme ça. C'est. Les pauvres. Je suis où Je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est que ça De la glace. Je me vois rien du tout. Vraiment, dans, dans ce genre de de combat, c'est pareil sur Smash. Je ne vois rien du tout. Je ne sais pas où je suis. Je tape. Au hasard. Oh du café J'en veux. Je commence pas la matinée, c'est un petit café. Où suis-je D'accord. Combiner le pouvoir Merci. Ça ira peut-être un peu plus vite. J'ai oublié de le faire dès le départ. Mince, j'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu le, le pouvoir. On bah, le rez. Voilà. Je les raise. Et le boss est terminé. B, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant D'accord, juste les, leur mettre des cœurs. Et ils sont contents. Il y a eu beaucoup beaucoup de dégâts de subi. La chorégraphie de la victoire. Mais ils n'avaient pas le cœur maudit, eux. Peut-être qu'ils étaient juste envoûtés. Par Est Alors Donc ici Il n'y avait pas D'interrupteur, parfait Ah oui d'accord Là par contre il y a Un interrupteur, il y a un puzzle Et un interrupteur On va se balader un petit peu Là il y a le palais Là il y aura d'autres choses il y a encore quelque chose au-dessus, très bien. Donc on retient ici ces grosses pièces de puzzle et un interrupteur, donc une porte cachée quelque part. J'espère qu'il n'y a rien en dessous en vrai. D'accord. Jusque là ça va. Toi je te veux dans l'équipe. Alors je vais enlever le glaçon. Et qui est-ce donc cette personne avec un bâton Une majorette Ah il y a la prise la prise j'en ai besoin dans mon équipe donc je vais enlever... ah il a le pouvoir combiné tant pis j'enlève l'araignée. Tu je peux allumer s'il te plaît Allume Allume la lumière Ah quand même Ici, ici. Il y a quelque chose là-haut. Non. On descend. Allume encore la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça D'accord. Il a pas allumé la lumière. Ok, là c'est bon. Il y a un coffre derrière par contre. Et une prise derrière aussi. Et là je peux passer à travers. Va comprendre. Puzzle et puzzle. Je ne sais vraiment pas le gérer mon pouvoir. Ah mais je peux moi-même allumer la lumière en fait. Macaron. Hop hop hop. On ne laisse pas passer un macaron quand même. Hop là. Ouf. Euh... Je suis pas fan des niveaux en sapis roulant. C'est clair que je vais rater quelque chose. J'ai vraiment peur de rater quelque chose. Petit puzzle, macaron, macaron. On attend, on attend, on laisse passer. On descend. Y'a rien là-haut, très bien. Y'a rien là-haut non plus. plus Pour allumer tout ça. Y'a des choses derrière Je ne sais pas. Je peux pas attraper par contre les, les bonus. Je peux allumer les choses, mais je peux pas attraper les bonus. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. Voilà. Et là, je combine mon pouvoir. Lance ami, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Et voilà donc c'est bien ça, là il faut de nouveau le lancer. Donc j'ai bien fait. On va récupérer le café. Ils sont barrés. Il a rien là-haut. C'est bizarre là, ça fait trois portes de ce niveau. Pas de pièces de puzzle, pas d'interrupteur. De... C'est quoi ce masque On dirait un masque de Super Mario Bros 2. C'est le cas. Oh punaise c'est le cas, ce sont des masques à la Mario Bros 2. Ah je les aime pas ceux-là. Ils sont très vicieux. J'aimerais changer de pouvoir dès que possible par contre. Ah, oh, la porte secrète. Ok. Ça, ça est l'interrupteur, sûrement. Non, c'est la pièce de puzzle. D'accord. Alors, attendez. faut pas se planter, là. J'ai bien fait d'avoir la prise avec moi. Et la pièce de puzzle, c'est nickel. C'est moi qui l'ai attrapé Je ne sais pas. L'interrupteur qui est quelque part. Je ne sais pas où, mais il est quelque part. J'ai complètement rassé l'interrupteur. Les ça sent le mini boss hein. Ou le pouvoir euh, combiné Très bien Alors attendez On observe Il y a la porte de fin de niveau ici On observe il y a une clé Donc ça va être euh, Le pont là ça va être le pont ami le pouvoir mais j'ai pas la clé c'est ça le truc Et peut-être que l'interrupteur est de l'autre côté mais je n'ai pas la clé c'est ça le truc ouais c'est le pont Ah d'accord la clé est là. Alors attendez. Après, il faut qu'il tape le mur de gauche. Top, on descend. Top. On attend. On attend. On attend. On réfléchit. Là faut que je réfléchisse. Voilà, et là je remonte. Parfait! De la bouffe, des étoiles, du poulet, des étoiles du gâteau. Et un interrupteur! Et bien voilà le niveau, il sera fait à 100%. Bibu! Et des pièces de puzzle oh c'est bien et la sortie cachée parfait mon jeu pas du tout préféré ça Oh nouveau Nouveau puzzle donc. Le chemin de ronde. Ou le secteur A. Eh bien on va aller au secteur A parce que je vais supposer que c'est ça l'étape bonus. Il n'y a qu'une pièce de puzzle. Il n'y a pas d'interrupteur. On va voir ce que ça donne. Ok, toi je récupères récupère à la place de... En vrai je t'aime bien. Pouvoir d'amis. Mais j'ai bien fait de garder glaçons et haut oh, moi tiens. Salactite. Wow Ah ouais Efficace Très efficace. Ah une vague d'ennemis. Oh j'aimerais changer mon pouvoir moi, je l'aime vraiment pas on dit faire Et <rire> eh ben tapé. C'est quoi ça Tu Y a rien d'autre. C'est que des vagues. Ah bah j'en fais des vagues aussi, voilà. Pam la vague. Ah je suis sur les gens, non. pas très très cool Même ma vague a réussi à le toucher là-haut. Ok. J'aurais pas sauter. Ok. Donc la grosse pièce de puzzle, je vais me dire qu'elle est en dernier. Oh oui le feu Ami. Par contre, on me donne l'oiseau. Donc euh, pouvoir combiner. Je vais enlever la prise peut-être. Ça m'embête un peu. On dirait que j'ai un glaçon euh, gélifiant sur la tête. Alors il faut le pouvoir d'amis du vent et du feu. J'ai bien fait. Je vais les mettre en amis. Il y a quoi là-haut Bien du ah, tout. Par contre, euh, s'il faut attraper les pièces de puzzle comme ça, je vais m'amuser moi. Ouais, non, là par contre, euh, c'est la, la grosse pièce de puzzle tombe ici, je Pour me... bon, l'instant, j'ai rien eu, j'ai rien attrapé. Ok, non, c'est bon, ça va. Non, ce ne sont que des étoiles, ouf, l'honneur est sorti bonheur et sauf faut avancer ou pas non c'est vraiment des vagues par contre je sais pas si non je peux pas les attaquer oh boss c'est frigorifique il prend tellement cher son pouvoir non donc là haut c'était bien que pour m'embêter bah Lou, là il y a beaucoup trop de produits là par contre Elle est où la pièce de puzzle Bah... C'était que des vagues J'ai raté la pièce de puzzle. C'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. ce puzzle. On y retourne. Je comprends pas où est-ce qu'elle est. C'était qu que des vagues d'ennemis. C'était pas méga long. attendez. On va se balader, on va faire du tourisme. Où est la pièce de puzzle Donc elle n'est pas dans le premier tableau. voir dans le second tableau peut-être Là c'est que des vagues d'ennemis aussi. Bon, Je l'aurais vu quand même si elle était là. Ou alors faut les battre. Un... Non mais s'il fallait les battre un... avec un temps donné, ça aurait été un défi. Gars. Donc flanc, puzzle, puzzle, ok d'accord. Mais il n'y a pas de grande pièce de puzzle. Je suis aveugle, ça doit être ça. Il n'y a rien en haut. Bon. Tableau 2, ça y est pas n'est pas ici. Je les des Si y a un passage qui s'ouvre au moment que ça monte et que ça descend, c'est vraiment juste, j'ai rien vu que, que, que le début. là. là y'a rien nulle part, On monte, on va voir y a rien non plus c'est pas dans cette zone du tableau je suis sûr que c'est les roues qui tombent en fait, je suis sûr que c'est là dedans oui. non l'oiseau j'en ai besoin on revient en arrière, on va aller faire le pop quoique en vrai, euh, attendez, attendez, réfléchissons un peu, réfléchissons un peu, non oh, y'a rien pas de passage caché, on va monter, c'est ici, je suis sûr que c'est ici, allez-y, occupez-vous des gens, Il y'a un truc sur la droite, y'a un truc sur la droite, non la roue Tomber, tomber, va tomber. Il y a un truc sur la droite, allez là. Ok, fallait juste être un peu plus attentif, ça va. Les pièces de puzzle faites. Oh je crois que j'ai compris le truc. Je crois que j'ai compris. Et du puzzle en plus. Cool. 3 niveaux de fait parfait. Euh, bah, gauche, chemin de ronde et là, par contre, il y a <coughs> un petit bouton interrupteur. Il va falloir faire attention. Oh, on commence sur le, le côté droit, d'accord. Ça, c'est original. Alors qui on enlève l'eau Pouvoir de l'amitié ou pas Non, toujours pas. Ah peut-être. Non, ils ont pas envie. Vous voulez bien attaquer ça sur lequel Mon pouvoir me saoule, vraiment. Allez-y, prenez le dégâts, c'est J'espère qu'il n'y a pas de passage en haut et en bas. Je fais pas très attention, c'est pas bien. Est-ce que je peux attraper le pouvoir du masque Ce serait chouette. Aïe. Ah, il y a une pièce de puzzle là-haut, mais c'est pas celle-là. Enfin, c'est pas la, la pièce prioritaire du moins. le caillou. Ah non, je vais laisser tomber le caillou. Voilà, maintenant j'ai pris mon caillou. Comment j'ai pu combiner ça sans utiliser... Oh le curling J'aime Donc il faut bien faire attention au marteau. Donc je peux taper les piliers en étant cailloux. Très bien. Pouvoir de l'amitié. Allô Eh bien, ils veulent pas Pourquoi ça peut pas fonctionner Je suis le caillou. Attendez, j'ai pas capté là. J'ai pas le bon pouvoir. Sérieusement. déjà c'est pas la bonne porte secrète hein, parce que c'est pas euh, ce qu'il me faut il faut un caillou non punaise alors là je vais m'amuser là place de toi. voilà, et ensuite le feu, je suis désolé mais tu vas partir. Ah il a plus la porte, ça c'est pas cool. Ça, c'est vraiment, vraiment la suite. Ça. Doucement Kirby, J'ai caillou, j'ai mon pouvoir à moi. Hmm. On va essayer avec ça, mais. C'était ça. D'accord. C'est mal expliqué. Géokinésie. Mais j'en fais quoi de ça C'était vraiment mal expliqué. Ah, euh, il y a quelque chose. Y'avait rien, d'accord. Et le pouvoir de l'amour et de l'amitié. C'est une statue maintenant. Très bien. Et la grande pièce de puzzle. Plus que l'interrupteur. J'ai vu quelque chose là-haut je crois, pas sûr de moi, non j'ai dû me tromper, par contre j'ai bien vu ce qu'il y avait en dessous, ça oui. Donc le niveau est sûr d'être fait à 100%. Je n'aurais pas besoin d'y revenir. Non, ça on n'utilise pas on a dit. Ça sent le mini boss ça. Oh punaise c'est la flamme. Oui, ça sent le boss. ah non même pas, si si c'est après cette porte c'est clairement après cette porte le boss donc je pense qu'il va y avoir un boss à chaque fin de niveau ici ah bah tiens le cœur maléfique c'était qui c'était Metanite non qui c'est je me souviens plus du nom de ce personnage Jalu première ligne de dialogue Hmm, c'est comme ça qu'on salue les gens sur ma planète d'origine. Je suis le général mage Francisca. Avec les deux autres généraux mages, je commande le bastion des ombres, connu sous le nom de Fort Jamal. Nous allons rassembler les sombres fragments du Jamaquer qui ont été disséminés à travers l'univers glacé. Une fois notre but atteint, notre vision deviendra enfin une réalité incontestable, irréfutable, parfaite. Je n'ai pas de temps à perdre en bavardage futile. Si jamais tu te mets en tête de t'opposer à nous, tu m'obligeras à t'enfermer dans, dans une prison de glace pour toujours. C'est la reine des neiges. Amitié. pas beaucoup de dégâts ça. Où suis-je Ok, c'est... Cool. comment Euh... D'accord, elle vise en diagonale, faire attention. jamais réussi à attraper ces étoiles pour l'instant. Ok j'ai compris à quoi ça sert. Par contre j'ai perdu mon pouvoir, et ça c'est pas cool. D'accord, c'est un pistolet à eau, les est rigolote. Tapez là Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Je prends bon cher, moi. Vive les étoiles. Je l'ai compris à quoi servaient les étoiles, quoi. Enfin. Général sur 3, très bien. Quoi Elle a, bah, Le cœur Elle a embarqué le cœur. Palais des rêves Allez direction le palais des rêves. Ah d'accord, ok d'abord ça. C'est bon. Le palais des rêves. Oh non, pas lui. Annulé heureusement. Meta Knight. Oh oui. Je prends Dark Meta Knight. Euh... À la place de la flamme. Salut Meta Knight. ça nous fait combien de niveau 4 1, 2, 3, 4, 5 même Un Niveau 6 Attends, je voulais l'aspirer Voilà, maintenant je suis une majorette. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ou pas J'ai pas l'impression. J'ai pas fait gaffe s'il y avait pièce de puzzle. Alors, oh, pièce de puzzle oui, mais s'il y avait interrupteur ici. il y a quelque chose à droite par contre il y a une crise qui est, euh, est buggée j'ai perdu beaucoup de vie par contre oh oiseau à la place de Y a rien d'autre en bas on est d'accord il enfin, n'y a rien d'autre la peinture comment ça à la peinture Porte. On va y aller, c'est une porte orange. Mais euh, peinture Mais j'ai pas croisé de peinture juste du, du, du, du niveau là. Ah mini boss. pièce de puzzle mais une clé c'est quoi ce niveau d'accord c'est le niveau des portes oranges ici pardon je passé passer et l'interrupteur parfait ah mais c'est pas l'interrupteur que je pensais par contre si si c'est l'interrupteur qu'il fallait bien. bon il manquera plus que la pièce de puzzle dans ce cas Cette porte-là, ça veut dire qu'il nous faut au moins deux personnes, deux amis pour ouvrir voilà. la porte. Oh non, pas les trucs parallèles. Je suis nul à ça. Aïe, euh, faut pas que je touche ça. Grande pièce de puzzle, parfait. Ouais, en fait, j'ai pas besoin d'avancer. C'est le niveau qui avance tout seul. Voilà. Bon, bah. Le niveau est déjà fait à 100%, en fait. C'est pas un niveau très très compliqué. Et assez court en vrai. Tant mieux. Tant mieux tant mieux. Oh punaise j'ai compris le truc. Enfin j'ai compris le truc de ce niveau. Après je sais pas. De ce mini jeu après je sais pas combien de niveaux. Mieux vaut tard que jamais. Sanctuaire avec puzzle et interrupteur. Ah, il y a quelque chose avant par contre. On grimpe d'un étage. Alors ici, il y a quoi On est presque à la fin du monde, déjà. Enfin, presque, en vrai, peut-être qu'il y a des étages supplémentaires. Wow, c'est quoi ce niveau Alors, euh, on retient, puzzle et interrupteur. On va faire un petit tour, complet. Non, il a rien d'intéressant, d'accord. Oh, Meta Knight, il est trop fort. Je veux Meta Knight jusqu'au boss. Hein. Le grand pouvoir de... je sais pas quoi. Ça va être la roue je pense. Oh oui c'est la roue. Oh oui. Ah non. C'est un train. Le train d'amis. C'est le train de la... haille. Chouchou J'espère que je rate rien au passage. Est-ce que le train continue ou pas Oui Sauter. Okay. Ah je vais grimper sur les murs maintenant, d'accord. C'est rigolo en vrai. Robert du soutien, merci beaucoup. Wow, j'ai failli le rater. Ok. J'ai l'impression que je vois Sonic. Je crois que j'ai vu un truc pop derrière moi. Non Si, c'est bon, c'est la pièce de puzzle. De la vie au passage l'interrupteur on est d'accord ah non non c'est l'état bonus j'ai vraiment beaucoup aimé ce niveau il était chouette et c'est pas fini qu'est ce que j'ai fait comme bêtise Ah, il va avoir besoin du pouvoir, pas vrai Le chef Kawasaki nature morte, c'est un pouvoir. J'ai découvert une nouvelle attaque au moment où je bats le boss. Oh mon dieu cette attaque Oh non je deviens cherche pisto. Je vais perdre tous mes alliés. C'est pas... non. Pour l'instant j'utilise pas le pouvoir du pisto. Ok parfait on se casse. Très vite, il faut qu'on se débarrasse du Kisto, Je l'aime vraiment pas ce pouvoir. J'ai réussi. Je suis trop content d'avoir enfin compris le principe de cette chose. C'était tout bête en vrai. de puzzle et interrupteur. Oh le pouvoir de Meta Knight, non mais il est, il est trop fort. Meta Knight il est trop fort. Allo. Pouvoir d'amis. Electro-bombe, on joue à Bomberman maintenant. C'est pas comme ça. Non c'est pas ce que je voulais faire électro épée Punaise C'est quand ça veut les pouvoirs d'amis Oh j'ai compris. En fait les pouvoirs d'amis... Ah bah la pièce de puzzle, tiens parfait. Les pouvoirs d'amis on peut les cumuler, une fois que je l'ai activé, je le garde, il, il, il, il part pas. Ça je l'avais capté sur mes, alliés, sur mes alliés mais je l'avais pas capté sur moi. Cerveau sur 20. Et bien dis donc on collectionne des petites pièces de puzzle. pouvoir en fait bon il manque l'interrupteur maintenant oh punaise Deux sorties il y a deux sorties jaunes c'est quoi l'intérêt c'est une erreur non une er okay. je pense que c'était une erreur l'interrupteur s'est fait On n'utilise pas. Ah bon, d'accord. Alors, j'enlève. Quoi voilà. Et. La prise électrique. Je veux vraiment garder mes Ah Voilà, tant pis. La porte du boss. Général numéro 2, je suppose. Et hey, toi L'espèce de petit... Machin Rose Ouais toi C'est à toi que je cause Une question me brûle les lèvres C'est toi qui as été si méchant avec ma Francisca chérie pas vrai Dis pas que c'est pas vrai Mufle lâche je te jure que si tu as touché au moindre de ces jolis cheveux bleus je vais te carboniser Je comprends pourquoi j'avais la glace Jarnouille Jarnouille Je te pardonnerai jamais Prépare-toi à combattre flamberge Ouais c'est moi pour te punir, je vais te noyer dans les flammes jusqu'à ce que. Tu sois plus qu'une boule de guimauve complètement cramée L'épée enflammée. Flamberge. Donc on a le général de glace, on a le général du feu. Je crois que je lui fais mal. Je crois que je lui fais beaucoup mal. Ah mais attends mais je suis sur lui moi Aidez moi Help Help Meta Knight fait quelque chose Mon pouvoir J'ai fait n'importe quoi, mais c'est très rigolo. Et là, avec le cœur, ça se barre. Ou le boss final direct. Mais avant ça le secteur C. Il y a une grande pièce de puzzle ici. Un petit passage faut signaler. Hein. Il y a quelque chose là-haut. Mon pouvoir. Non il y a rien. Là d'amis c'est pour ça qu'il fallait l'eau électro Parce que je me suis monde. Ah mais c'est l'eau qui neutralise les roues D'accord. Allez on mange. Il n'y a toujours pas la grande pièce de puzzle. Hein. Ah. Ah. D'accord. Qui c'est qui est mort? Et l'eau qui est mort. C'est la grande J'arrive pas à voir. Je crois que oui. Aïe. Non, c'est pas la grande. Par contre, j'espère qu'elle n'était pas en bas. Et pas la pièce de puzzle on est d'accord la grande oh non pas Il y a un truc en bas. Ok, donc je peux pas flotter quand j'ai la bombe électrique sur moi. Mais je fais comment pour euh... Comment je fais là Alors déjà, on va récupérer ça. cher. Hop là. Ok c'est bon. Pouh. Ah j'ai besoin de l'électricité et de l'eau. c'est ça et ce puzzle et oui par contre euh, je suis en forme d'eau ça me plaît pas beaucoup j'étais bien avec mes bombes électriques je récupère un allié par Euh oui pas toi. Toi oui tout le monde est là, tout le monde a récupéré de la vie, c'est parti. Combinez-vous les gens. Ah oh, il a pas Voilà, par contre... Euh D'accord. de pièces de puzzle là, est pas mal. et enfin le dernier panneau de la vie supplémentaire du puzzle du puzzle d'accord toujours récupérer les pouvoirs des mini boss pour retenir qu'il reste que le boss. Avec une pièce de puzzle. En une heure et demie de stream franchement, euh, alors qu'il y avait plus de niveaux, je suis assez content. J'espère que la, le monde 4, même s'il y a 18 niveaux, euh, dure pas trois heures. Vous voyez un passage euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Ça va être direct le boss à la place du caillou et toi à la place de l'eau désolé le scarabée mais je t'aime vraiment pas et où est la pièce de puzzle parce que là c'est le boss hein C'est Je m'appelle zane Pertuisan. Je suis l'aîné des trois généraux J'avoue que je t'ai déjà d'abord pris pour un simple et un peu pénible, mais pas vraiment dangereux. Maintenant, il est clair qu'il y a une véritable épine dans notre pied. Mais quoi que tu as accompli, tu n'iras pas loin. Au nom de notre maître bien-aimé, le seigneur Inès, héros des calamités, je vais mettre un terme à ton existence ici et maintenant. Le pouvoir, les gens Euh non, le pouvoir. Oui oh, ils sont foutent, d'accord. The knife forever. Son pouvoir Wow. C'est quoi Il fait un truc à la Bayonetta Bon là je lui mets cher, il est assommé, assommé, assommé Par contre, j'ai pas la pièce de puzzle. Hein. Argue, janouille. Non, je n'arrive pas à croire qu'on rencontre une telle opposition sur une planète aussi ridicule. Peu importe, j'ai déjà récupéré le fragment de Jama Cœur, c'est la seule chose qui compte. Quant à toi, petite boule rose insignifiante, ce fort Jamal et toi pouvait bien disparaître à tout jamais. Oh oh. Oh punaise, il y a une étape d'escape. Ok, euh. d'accord. Concentration. Jamais à la vista. <rire> okay. J'aurais pu dire baby à la fin. On va où Là-bas. Qu'est-ce que c'est La roue Le cercle d'amis. Allez go. Ah dans l'autre sens mais non, c'est... En vrai, j'ai un doute. Où est la pièce de puzzle Oh, punaise, d'accord. que ça arrive hein. moins récupère la vie perdue qui nous avait déjà été offerte donc techniquement je perds pas de vie Sinon la pièce de puzzle J'ai plus mon pouvoir, génial. C'est quoi le pont C'est le pont, sérieux. Peut-être pas le moment de faire des ponts là. Il y a tout qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait Un pont. Génial. Oh oh. Passe. passe. Ça Passe. La pièce était en dessous, c'est ça J'ai un doute. Non c'est bon, ça s'effondre mais sans grandes conséquences en vrai, donc ça va, euh... par contre si elle est là où la pièce Non elle est pas là. Donc ça va, ça s'effondre mais sans conséquences. Un nouveau pont être très drôle. Quel amusement. Ça passe. Et pareil, je vais vérifier s'il n'y a pas la pièce. Non, elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est, -ce qu elle est Là, ça va être... Le train Non, c'est quoi C'est une, une aile. C'est l'avion C'est l'étoile. C'est l'étoile. Ok, c'est l'étoile des amis. Aïe. Et je passe comment Comme ça. Oh, punaise, j'avais pas vu qu'on pouvait casser les choses. D'accord. Demi-tour. D'accord, mais je... J'ai des pouvoirs que je ne connaissais pas. Rien à casser. Rien à cassé. C'est toujours pas la pièce de puzzle que je souhaite. J'ai peur que ça me fasse revenir en arrière en fait à un moment donné Que le jeu me dise non non euh, veux... Allez là, allez là C'est bon On peut s'en aller Ouf You me faire écraser cinématique un peu tendu quand même ça fait beaucoup de nouveaux puzzles pour aujourd'hui voilà pour ce monde 3 le fort jamal euh, je l'ai terminé plus vite que ce que je pensais tant mieux et il restera le champ des héros avec beaucoup de niveaux beaucoup beaucoup on verra ça plus tard on jette un oeil à la galerie on a deux puzzles pour va te terminer un troisième bientôt ça c'est chouette on va juste retourner vite fait là pour faire un point sur le monde juste des étapes tout a été fait Il y en avait pas 12. Il me semblait qu'il y en avait 12, j'ai mal compté. Bon, j'ai mal compté. Voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Euh, on reprendra demain matin avec le dernier monde, possiblement. Euh, et sinon demain soir re Borderlands avec Draken et moi même je suis content parce que j'arrive à être un peu plus doué sur, sur Borderlands bonjour Blizzard 0007 arrive vraiment là, sur la fin je m'arrête là c'est la fin fin là je reprendrai demain matin aux alentours de 7h du matin pour le monde 4 de Kirby Star Allies hop là on retourne au menu principal euh, qu'est-ce que j'ai à vous dire euh bah D'aller rejoindre le Discord, parce que toutes les semaines, il y a des jeux à récupérer gratuitement sur le Discord. Ce soir, vers 17 à 18h, on, euh, on va en mettre d'autres. Alors, c'est euh, des jeux à récupérer gratuitement, mais toujours via Epic, via Prime, via d'autres choses. Euh, pensez à suivre sur YouTube pour faire les sessions de rattrapage. Il y a d'autres choses inédites aussi sur YouTube, donc allez-y. Et euh, pensez à follow sur Twitch si ça vous intéresse. Voilà, c'est quoi les jeux gratuits à récupérer euh, Il y a de tout. C'est pas nous qui décidons, hein. c'est euh, ça dépend des semaines. Hein. Des fois sur Epic Games ils te disent, en gros on, on va on, sur un, un des canaux Discord, on récapitule chaque semaine tous les endroits, où on voit qu'il y a des jeux gratuits à récupérer, on les met sur un seul endroit, comme ça les gens ont pas, on peut euh, n'ont pas besoin d'aller chercher euh, sur tous les réseaux quoi. On rend on, on ça tout Donc il y a de l'indé, il y a des Triple A, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut avoir Minecraft Pour l'instant j'ai pas vu passer Minecraft en gratuit. Mais il euh, y a des clés Minecraft pour vraiment pas cher sur Instant gaming de toute façon, donc faut en profiter. Il y a un lien Instant gaming d'affiliation d'ailleurs sous Twitch, donc profitez-en. Ça permettra de soutenir un petit peu l'assaut au passage. Voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Follow si ça vous chante, sub si ça vous chante. Prime c'est gratuit, ça tout le monde le dit. Pour ma part, je vais me préparer parce qu'il va falloir travailler. Euh, voilà, prenez soin de vous. Il euh, y a le petit Robert qui va vous embrasser, évidemment. Comme à chaque fois. Voilà. Prenez soin de vous. À demain matin. Très tôt. Euh, Est-ce que tu feras un event instant gaming Pas que je sache. Pas encore. Ou non, je pense pas. Mais euh, de temps en temps, on fait gagner des trucs. Donc euh, tiens-toi informé en fait sur les réseaux. Donc euh, voilà. Mais là, il faut que j'y aille. Il faut, faut bosser. Euh, et en plus, j'ai fini un peu en avance, donc tant mieux, je vais pouvoir avoir le temps de me préparer. Ouais, rejoins le Discord. Ça euh, le canal bon plan les, les trucs sympas à récupérer. Euh, bon, c'est toi, j'y vais, il faut que j'y aille. Prenez soin de vous, à demain matin, cordialement, bisous.